Bienvenue à tous, c'est un moment important. Pourquoi Championnet aujourd'hui Alors parce qu'il euh, y aura une audience tout à l'heure à 14h où il est question donc euh, de l'avenir du site euh, de Championnet de Michelet de Bastille qui est regroupé. Maintenant, par le CSE 10. Les ateliers de championnets sont un, un, un lieu euh, symbolique. Hein. Il y a eu beaucoup de buts sociaux sur ce lieu. C'est un endroit euh, central de la maintenance pour les ateliers, étant donné que euh, tous les centres bus font appel aux ateliers de championnets pour euh, la maintenance. Aujourd'hui, euh, nous sommes conviés par la direction à une audience euh, plurisyndicale hein, où euh, la direction va nous euh, présenter un projet qui, euh, qui, qui a pour thème euh, donc, la transformation des ateliers de championnets, la filialisation, le transfert d'activités. Dans le cadre de l'ouverture à la concurrence, hein, euh, par du principe que pour que euh, les ateliers de championnat puissent répondre à la maintenance des bus sur les centres bus euh, l'obligation est faite par euh, Ile-de-France Mobilité de mettre en place une filiale dédiée à la maintenance. Le rôle de ces filiales-là, c'est de remonter les profits dans la holding et pas de les remonter dans les pics. Les pics, sa vocation, c'est une entreprise publique de service public avec un statut d'EPIC, c'est de reverser l'intégralité, en tout cas des résultats, dans le développement du service public et de l'entreprise, qui est la mission de l'entreprise. La plus grande menace aujourd'hui en tant que conducteur de bus, c'est l'ouverture à la concurrence. Nous, évidemment, à la CGT, on est contre ça, puisque ça va être la casse du service public et il va y avoir des conséquences directes pour les machinistes, pour nos collègues. La maintenance, on a divisé par deux l'emploi. Aujourd'hui, on le voit partout dans l'entreprise, tous les métiers, il y a des restructurations de postes, de services. On le voit, il n'y a pas un secteur qui est épargné. Et la CGT, elle porte d'autres projets qui s'inscrivent qui dans ce qu'on dit depuis le début. Un monopole des services publics qui soit sorti de tout le giron euh, économique et de rentabilité. Donc nous, la CGT, évidemment, on est pour le plein emploi. Il y a 6 millions de chômeurs. Et il y a la possibilité d'embaucher du monde. On a un projet, un projet CGT, sur l'avenir du site industriel, donc qui regroupe les, les trois sites. Nous, on a l'ambition de, de répondre aux besoins des transports, au niveau national et international. On pense que la question de la politique industrielle, en tout cas au niveau national, c'est une question dans laquelle on doit s'emparer. C'est pas la peine d'avoir des beaux discours de nos chers présidents nous expliquant que la situation industrielle du pays est catastrophique. Et euh, alors d'avoir une entreprise où ils sont propriétaires, parce que la RATP, hein, on est sous tutelle de l'État, et c'est l'État qui est propriétaire, a la capacité de développer l'industrie dans cette entreprise et de la maintenir, parce qu'on pense que la sécurité des, voyagers, des voyageurs, elle est importante, et euh, c'est pour ça qu'il faut maintenir et sortir des contraintes des marchés, tout ce qui est maintenance et fabrication industrielle. La question industrielle, elle se prend de la conception à son recyclage. On ne peut pas être consommateur aujourd'hui d'un matériel qu'on achèterait, qui serait fabriqué euh, soi-disant propre. Il faut s'inquiéter de sa fabrication et aussi de son recyclage. Donc il y a toutes les activités, en tout cas à la RATP, il y a toute la possibilité d'avoir la maîtrise industrielle de nos matériels, de nos infrastructures. On sait que les filiales aujourd'hui, ce n'est pas ce qui rapporte aujourd'hui. Ce qui alimente les filiales, c'est bien le fonctionnement de l'EPIC tel qu'il est aujourd'hui et que les filiales, aujourd'hui, sont toujours à fond perdu. Rendez-vous le 5 octobre, une journée interprofessionnelle, où on a toute notre place, parce qu'on est tous impactés, tous concernés, il faut qu'on soit tous mobilisés.